Bonjour et bienvenue. Dans cette série de plusieurs épisodes, nous allons aborder différents concepts qui permettront de vous initier à la mécanique. Mais la mécanique, c'est quoi La mécanique, ben tout simplement, c'est une partie de la physique qui est dédiée à l'étude des mouvements. Elle permet de traduire des phénomènes de tous les jours dans le langage des mathématiques par ce qui s'appelle des équations. Oh non, des équations Revenez, revenez, ne vous inquiétez pas. Nous reprendrons ces concepts un à un et les expliquerons de manière claire, illustrée et simple. Et la mécanique, ça sert à quoi Grâce à la mécanique on pourra par exemple dire si un ballon de basket lancé à la main atteindra ou non le filet du panier. On pourrait également prévoir et dessiner la trajectoire que prendra une fusée après son décollage, mais après avoir introduit certaines notions, on pourra aussi passer à des exemples beaucoup plus intéressants et qui, moi, me font rêver. Par exemple expliquer pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre, ou arriver à prévoir la trajectoire d'une particule. On pourrait également essayer de simuler les mouvements d'un fluide ou même essayer de reproduire la formation d'une petite galaxie. Comme vous le voyez, la mécanique est un domaine très vaste et varié. On va donc commencer par des exemples simples. Dans un premier temps, notre but sera de déterminer la trajectoire d'une balle de pétanque lâchée depuis le haut de la Tour Eiffel et d'essayer d'estimer les dégâts qu'elle produira lors de son impact avec le sol. Rendez-vous donc dans la prochaine et première vidéo.